Action, action, et action. Ça tourne. Et... Malheureusement, euh, je sais plus si <rire> je sais bah, On est sur le tournage <rire> de jean Y, veux. donc euh, on n'a on pas commencé, on attend encore Renzo qui joue euh, le guide. C'est le petit moment sexy. Ouais, c'est le petit moment. Euh... <rire> <rire> Là normalement, Clément, il doit être tout rouge. Ça se voit au ça ça niveau ça des oreilles. Non, on pas, est pas du tout Action Ta gueule El MUCHO GRACIAS LE meilleur ketchup MEC XIQUIN <rire> <Comuniste. rire> <rire> <rire> <rire> Je réussis ah, ah je vous dis, je vais vous éclater. Ah, C'est bon, tu peux écouter. Ça ok, ça tourne Action Il lui faut juste ça et toi tu fais... Enzo UP Bienvenue à la, la, question. Qui la question LA question Action <rire> Chinois ah. Je vais avoir calage d'enfer Non mais arrêtez, pas les deux en même temps quoi ah, oui, Mais baisse la tête, tu ah, pas, grand, je suis pas assez grande pour aller jusqu'en haut sinon ah vous faites les Russes, c'est normalement. vraiment. On fait le. Vous le... <rire> <Le rire> précisez. <rire> <rire> <rire> Action. Bon, vous donnez réponse, moi me chier. Okay. Ah un blond, regardez-le. La... Tu fais ah, c'est pour le, le volume maxi. Go. Ouais. <rire> On voit bien qu'on est dans un environnement. Action Attends, t'as joué ça, m'a joué Bon voilà, c'est parfait. Ok, bah bon, on l'a fait. Là c'est parti. ça tourne hein Là c'est parfait je parfa <rire> suis pas mort. <rire> Ce truc est fait avec une boîte à chaussures et c'est l'avenir de, de l'audiovisuel. Elle oh, La puissance de la pensée Elle mouton oh. Franchement, je <rire> c'est <rire> pas Action Action Là, bah, c'était magnifique Ah oh, merde oh, oui. Oh, oui. <rire> Bravo toi Pour le, shooting, pour ah, pour le, le tournage film, du, du agent film d'argent grec. On voulait juste money, euh, fabriquer uh, beaucoup d'argent. Uh, big, uh, big uh... Pour le gros. Um, le gros. Um... Putain les gars, on est obligé de parler en anglais en fait parce que moi, euh, je sais pas quoi. Bah, ouais, mais non mais je sais pas, mais tu vois ça fait américain, ça fait. Ouais mais voilà, moi je suis con. Bon, Bref, okay, bah alors. Que vous voyez pour le scénario. Imaginez ça, notre scénario. Euh, ouais, non. Voilà, ça, ça c'est notre scénario. Encore, c'est un peu gros. Parce qu'en en fait, on a totalement improvisé. Mais bon, faut avouer quand même que euh, certains personnages comme euh, le geek, ici présent, euh, qui arrive d'ailleurs, a un certain talent d'improvisation, donc nous avions très très peu de paroles. Euh, très peu sachant de que mon. Euh, oui, très peu de budget. Sachant que mon talent d'acteur est très réduit, euh, nous avons compté sur euh, l'improvisation de cette personne. Un grand merci Et pour le son, du coup, la qualité sonore Ah ouais, le. Ouais, le, le son, quoi. Euh... Bon euh, à la prochaine. Hein. Allez salut. C'est une des vidéos sur lesquelles on a le plus d'effets spéciaux euh, chez Cubix, à pour le moment. Euh. C'est-à-dire After Effects a détruit euh, mon ordi plusieurs fois euh, durant le montage de cette vidéo. Pour le son, voilà. Euh, en fait on a perdu beaucoup de bande son. Donc on a été obligé d'utiliser la bande son de la caméra qui filme actuellement. Donc bon, pour une caméra, elle a un très bon son, donc euh, ça s'est quand même bien goupillé, mais euh, voilà quoi, c'était pas super. Euh, euh, C'est l'interview pour euh, Boniface Lalimès, on est un peu en terre sur la Lune Ah oui, agent Y. Oui, alors il faut savoir qu'au début, j'étais pas chaud pour tourner dans ce film, mais euh, comme le réalisateur avait des photos de moi, euh, des photos de vacances avec David, David Pujadas, Vu que j'étais dans une situation un peu précaire euh, bah, j'ai pas pu re refuser Du coup voilà j'ai dû jouer un russo blédard Un russo blédard Yo yeah. Alors dans un Y, j'ai joué le geek euh, Normalement j'étais censé être payé Mais bon euh, j'attends toujours ma facture euh, Du coup je, je fais du bénévolat euh, Alors que je n'étais pas consentant Je ne suis pas d'accord J'arrête de filmer maintenant Mais il faut savoir que dans la vraie vie je ne suis pas un boulet comme ça hein, faut vraiment savoir Bon, bon j'y vais moi Je suis pas un boulet ok Tu te calmes Je suis pas un boulet